Donc, on va, on va reprendre le cours sur le Wi-Fi. Alors, je pense que j'étais un peu rapide la dernière fois sur cette partie qualité de service. Alors, on va revenir à un tout petit peu dessus. Donc, ce qu'il faut, c'est se rappeler ce qu'on avait vu la dernière fois sur l'algorithme du CSMACA. Donc, on avait ici... Donc on avait vu qu'on avait donc, euh, différentes temporisations. Donc une, euh, un espacement entre les trams relativement court pour les trams donc, euh, qui vont servir à la gestion du réseau, donc comme les acquittements ou euh, les demandes d'émission de, ou les acceptations de demandes d'émission, donc RTS, CTS. Donc on les sépare d'une très petite valeur pour bien lier le message équipement à celui qui, qui l'a généré. Et donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va jouer sur les timers au niveau de l'émission. Donc, quand une station veut émettre, elle ne va pas émettre immédiatement, mais attendre un certain temps avant de, de, de voir si elle peut émettre. Et donc, si elle détecte une activité pendant cette durée, donc difficile, eh bien, on va différer l'émission. On diffère l'émission. Alors, deux cas. Soit le canal reste libre pendant tout le temps et on émet après le diff. Soit le canal devient occupé pendant cette période. Et à ce moment-là, après le diff, on va avoir une autre période d'attente qui est donc un nombre de slots que l'on va tirer au hasard. Donc entre euh, euh, donc 4 et 7, les sont bon dans la version base. Et donc après, on va pouvoir réémettre notre trame avec donc la trame, l'acquittement court et euh, la, la temporisation courte et, et l'acquittement. Donc l'intérêt de ce genre de choses, c'est que deux stations qui vont émettre en même temps, eh bien vont... Si elles ne tirent pas la même valeur, évitez la collision. Donc ça, c'est l'intérêt de, de ce protocole. Mais vous voyez, là, on est un peu comme sur Ethernet. C'est-à-dire que toutes les stations sont égales et on n'arrive pas à différencier un trafic important d'un trafic peu important. Donc c'est pour ça, alors vous avez eu une première version de la norme donc dans les 802.11 qui ont définit une manière de faire du trafic synchrone. Donc on appelle ce genre de trafic asynchrone parce qu'on émet comme, quand on veut, mais on peut aussi avoir besoin de trafic synchrone pour envoyer périodiquement des, des informations. Donc les premières versions de la norme n'ont pas vraiment réussi à imposer cette, cette version. Et donc vous avez un groupe qui a retravaillé sur la manière de remettre des, des priorités dans les trafics au niveau du, du Wi-Fi. Et donc, à ce moment-là, on va demander à notre access point donc de gérer les communications dans, dans le réseau en définissant deux types de, de communications. Donc, les communications qu'on va appeler synchrone, basées sur du TDMA, c'est-à-dire que l'on va partager le canal en fonction du temps, donc Time Division Multiple Access, et puis une phase suivante dans laquelle on peut avoir du csra cest c'est-à-dire que là, chaque station émet, et si le canal est libre, eh bien, on pourra envoyer sa trame. Donc aucune garantie, évidemment, là que dans cette partie-là, le, le canal soit libre. Donc, deux phases que vous pouvez c'est à l'Access Point de décider quand est-ce qu'il va passer dans un mode ou un autre. Alors traditionnellement, on met le TDMA en premier, et ensuite on met le CSMA/CA. Alors je vous parlerai tout à l'heure de la norme euh, courant porteur, où là c'est l'inverse. Mais donc quel est l'intérêt de ça Donc l'Access Point va envoyer un message. Vous hein. vous rappelez qu'au niveau des, des messages Wi-Fi, dans le champ Frame Control, on peut indiquer plein d'informations en disant ce message est de tel type. Donc on a des messages de données, mais on a aussi un protocole, donc défini, pour gérer les stations. Et donc, ce que l'on fait, et eh bien ici, l'Access Point se rappelle, connaît, on verra, une méthode tout à l'heure pour <coughs> qu que la station A a, a du trafic synchrone à émettre. Et donc, que va faire l'Access Point C'est envoyer un message en disant, eh bien, est-ce que la station A a des données à émettre Si la station A a des données à émettre, elle va acquitter et l'Access Point lui donne une durée pendant laquelle la station peut émettre ses données. Ensuite, une fois que la durée est terminée... Ah oui, pardon va émettre des données et le récepteur acquittera. Donc si A envoie vers B, c'est B qui acquittera le message. Là, on ne repasse pas, ce signal-là ne repasse pas par, par l'access point. Ainsi de suite, donc, pendant une durée, donc la, la période de TDMA, l'access point va demander à chaque station pour laquelle il connaît des réservations, et eh bien va donner la parole à chacune des stations qu'ils vont émettre, et ici, évidemment, il n'y a pas de risque de collision, puisque la gestion d'accès est centralisée. Ensuite, donc, on revient dans le, le fonctionnement normal du euh, CSMA, sauf que là, on va jouer sur les timers et sur le nombre de slots que l'on peut émettre, pour, que l'on doit attendre pardon, avant d'émettre, pour pouvoir donner des priorités au trafic. Donc comme je disais avant-hier, quand on va prioriser le trafic, ce que l'on va faire, c'est définir ici la voie comme étant le trafic prioritaire. Pourquoi Parce que tout le monde est habitué à utiliser des équipements euh, qui transmettent la voix. ça s'appelle le téléphone, et tout le monde est habitué à une relative bonne qualité de, de ce genre d'équipement. Donc on va et en plus, la voie, ce sont des trafics relativement courts. Donc, on peut les prioriser. Alors, comment on va faire Eh bien, déjà, on va avoir un temps d'attente qui va être le temps d'attente standard. Et si on découvre une activité, eh bien, en début, on va tirer entre 3 et 7. Si ensuite, on a un trafic moins prioritaire, donc on va attendre le même temps ici. Donc, ça veut dire que si le canal est libre, on pourra émettre la trame dans la même durée par contre si on découvre une occupation pendant ce temps d'attente eh bien on tirera un nombre de slots qui est entre 7 et 15 donc si on est en compétition entre un trafic voix et un trafic euh, ici vidéo et eh bien celui-là va perdre puisqu'il va attendre un nombre de slots qui est plus grand que le, euh, le trafic voix. Alors, quand je vous dis voix, vidéo, etc., ça, c'est aussi à vous. C'est pas écrit dans le marbre que c'est pour la voix, la vidéo. C'est des exemples de services. Vous pouvez évidemment changer et affecter ce que vous voulez aux, aux différentes numériques. Alors, ensuite, on a un problème Alors, ça ne doit pas être 7 ici, parce que ça devrait être 4, si mes sont bons. Donc, on attend ici une durée beaucoup plus longue au démarrage. Et après... On attend donc si on a un trafic, si on voit une, occu une occupation du canal pendant cette durée-là, eh bien on va tirer un nombre qui est beaucoup plus grand, entre 15 et 1023, c'est-à-dire que ce trafic-là ne deviendra absolument pas prioritaire par rapport au monde. Donc ça on le garde pour le best effort. Donc best effort c'est euh, généralement le trafic internet, donc toutes les trames que, que vous allez mettre en surfant sur le web ou autre. Et puis, si vous avez des téléchargements de gros fichiers ou autres, qui sont donc, euh, dont le temps n'est pas très important, donc ça peut prendre une heure, ça peut prendre deux heures, il n'y a pas vraiment de limite, à ce moment-là, on peut définir, utiliser une dernière classe qui s'appelle background. Vous voyez là, le temps d'attente est relativement long, ce qui fait qu'on risque, on on risque de se faire interrompre par tous les autres trafics. Et donc de cette manière-là, ce trafic-là ne passera que quand il n'y a rien d'autre sur, euh, sur le canal. Donc on définit, évidemment, ça il va que ça, ça se fasse de manière circulaire. Ça veut dire que l'on va avoir ici donc, une période de TDMA, une période de CSMA, et ensuite, eh bien, évidemment, on va recommencer période de TDMA, période de CSMA ce qui permet de, de définir une superfait. Alors, ce genre de technique, je ne rentre pas vraiment dans, dans tous les détails protocolaires, je dis l'ai dit, pour le Wi-Fi, vous, si vous venez à Rennes, vous aurez des cours, mais on le retrouve dans, dans plein de technologies. Par exemple, en courant porteur, donc Powerline Communication PLC ou courant porteur en ligne, en français, eh bien, ce que l'on fait, vous avez donc les messages. Quand un message arrive dans votre prise Homeplug, ce que l'on va faire déjà, c'est le classer en fonction du destinataire. Donc en fonction de l'adresse MAC du destinataire, on va le mettre dans une file d'attente. Ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on saucissonne les messages en bloc, si ma mémoire est bonne, de 500 octets. Donc, au lieu d'émettre une trame complète, comme on l'a vu ici, on fait du csma donc on gagne l'accès au canal et on émet donc notre trame complète. Ici, on va émettre des morceaux de trame, des par blocs de 500 octets. Ensuite, on va pouvoir placer un algorithme du CSMACA. Et cet algorithme du CSMACA va vous permettre de gagner l'accès au canal pour envoyer ces blocs de 500 octets. Donc on n'envoie pas tout, on va juste envoyer 500 octets. Pourquoi ça Eh bien parce que derrière, on va choisir une modulation au FDR. Et ce bloc de 500 octets, toujours de la même taille, va être modulé suivant la capacité du canal. Alors si on prend par exemple le courant porteur, vous allez avoir une architecture réseau qui va être assez bizarroïde, parce que ça n'a jamais été fait pour transmettre des données. C'est fait pour transmettre du courant électrique. Donc ça veut dire que vous avez votre compteur, vous avez plein, quelques lignes, qui part de votre compteur, vous pouvez vous retrouver ici avec euh, des, des fils électriques qui vont se relier à une arqueur centrale, vous pouvez mettre une multiprise, avoir d'autres équipements, etc. Donc vous avez une topologie en ligne, en, en arbre, plutôt qu'un qu vrai bus. Donc ça c'est physiquement. Par contre, quand j'ai un signal, le signal va se propager partout, et on va avoir cette impression de bus quand on regarde le signal, parcours, le, le signal qui le reçoit. Par contre, c'est euh, un chemin très chaotique. C'est l'opposé de ce que l'on a, par exemple, en Ethernet, où on s'arrange pour avoir un super beau câblage pour que nos données soient très bien transportées. Là, on s'adapte à un existant. Donc, ce que l'on va, va voir, c'est par exemple... Pour parler de la station A qui se trouve ici, à la station B qui, qui se trouve là, eh bien on va avoir une forte atténuation, parce qu'on va avoir à traverser une multiprise, des connecteurs qui sont plus ou moins bien faits, traverser par exemple <coughs> le compteur électrique. Donc on va se retrouver ici avec un canal très bruité. Et donc il va falloir utiliser, euh, donc déjà certains, certaines fréquences OFDM utilisées par l'OFDM vont bien passé, d'autres vont mal passer, donc on peut essayer de mieux amplifier, d'égaliser les gains entre les fréquences, mais il y a certaines limites, donc on va peut-être éliminer certaines fréquences, et ensuite eh bien, on va utiliser des codages plus ou moins robustes, suivant le taux d'erreur qu'on a sur la ligne. Et donc ce qui fait qu'on va mettre plus ou moins de temps pour transmettre ce bloc de 500 octets, suivant le codage. Donc ça c'est vrai entre A et B, ici on va se retrouver sur un canal bruité, mais quand on parle avec C, eh bien, quand parle avec c au contraire on peut avoir une très bonne ligne parce qu'on est sur le même support et euh, là la connexion est relativement bonne. Donc à ce moment-là, ce bloc de données sera codé dans d'autres codes euh, au FDM et donc on mettra moins de temps pour, euh, pour les transmettre. Et évidemment, les choses peuvent changer en cours de route. Vous mettez une machine à laver en route sur ce câble et vous pouvez à, à mettre du bruit. Donc il faudra rechanger les codages parce que ça change en fonction des performances. Donc ça c'est une, une variante. Et donc ce qui est assez amusant de voir, c'est que quand on utilise PLC, en fait, on est très proche dans la norme de ce qui est montré ici. Donc en 802... 11e parce qu'on a cette notion de priorité de, de priorité entre les trams on va peut-être essayer d'améliorer euh, le la transmission de la vidéo. vous savez par exemple que chez vous euh, si vous avez de, du home plug c'est généralement pour relier votre euh, votre box à votre décodeur télé donc là ce sont ce genre de débits qui vont qui vont être intéressants et euh, donc ce que l'on va avoir... Alors ce n'est pas vraiment implémenté dans les produits actuels, mais aussi cette possibilité d'avoir un mode de fonctionnement CSMA-CA et un mode de fonctionnement TDMA. <rire> Alors ce qui est amusant de voir dans le plot, c'est que les choses ont été inversées, c'est-à-dire qu'on a d'abord la phase de CSMA-CA, et après donc, on a la phase de TDMA. Alors ça peut sembler paradoxal de, de commencer par le CSMA, parce que, on peut se dire, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Bon, ce n'est pas trop grave parce que vous avez, donc, si je reprends ici, donc on a la phase de CSMA ca Donc, ce que va faire votre euh, pilote, donc on va avoir un équipement qui va piloter sur le, le réseau home enfin, le, le plug, bah, un des éléments va s'élire maître, et donc va gérer les communications, et donc cet équipement va, à un moment donné, envoyer un message, donc attendre un délai intertram très court, et envoyer un message en disant on commence le mode TDMA. Et après, il va interroger les stations, donner la parole à, à chacune des stations. Donc pourquoi on commence par le CSMA-CA Et bien parce que dans le CSMA-CA, c'est une phase où tout le monde peut parler librement. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de vous battre pour gagner l'accès au canal, pour parler avec ce contrôleur et lui dire bah maintenant, je voudrais envoyer sur mon réseau un flux à 2 mégabits par seconde. Et donc, le, le contrôleur ici va vérifier qu'il y a de la place sur la, dans la zone TDMA. Et s'il y a de la place dans la partie TDMA, eh bien, vous donnez l'autorisation d'envoyer ce, ce flux, et après, bah, périodiquement, vous recevrez un message en disant, ben bah, voilà, tu as quelques microsecondes, ou millisecondes, pour émettre ton trafic euh, TDMA, et ensuite, eh, bah, tu devras libérer pour que je donne la parole à un autre. Alors, donc on a ce mode de fonctionnement, vous voyez, qui est assez similaire en, en courant porteur, alors, il y a un autre endroit où on va retrouver à peu près la même chose. C'est aussi dans les réseaux de capteurs. Alors, dans les réseaux de capteurs, en fait, on a deux problèmes. Enfin, un problème qu'on n'a pas en Wi-Fi ou qu'on a beaucoup moins en Wi-Fi, c'est l'énergie. Donc, en, en Wi-Fi, l'énergie, évidemment, c'est un problème parce que ça, ça joue sur l'autonomie de votre portable. Alors, je vous ai parlé euh, très vaguement la dernière fois d'une possibilité d'avoir de la gestion d'énergie, c'est-à-dire qu'un équipement peut quitter le réseau pendant un certain temps et l'access point mémorise les trames pendant que la station n'est pas là, puis ensuite euh, se reconnecte. Donc, c'est un moyen, par exemple, de mettre votre ordinateur en veille et de ne plus utiliser, donc de ne plus écouter le canal en permanence pour savoir euh, quand est-ce que vous avez des... Les données qui sont qui vous sont adressées donc c'est l'access point qui fait le, le travail pour vous alors dans les ça c'est un moyen d'économiser l'énergie mais bon c'est assez limité alors dans les réseaux de capteurs donc vous avez une super trame donc on se retrouve pareil avec un équipement donc un access controller ou un access point qui va émettre périodiquement un message donc de beacon en disant le réseau va être actif pendant cette période là et ensuite tous les équipements vont se mettre en sommeil pendant cette période là puis le réseau va ensuite vous renvoyer une trame et ainsi de suite et donc vous savez vous n'avez vous pouvez pas émettre pendant tout le temps mais vous pouvez émettre que à certains moments, donc guidé par cet access contrôleur. Alors, ça veut dire, en fait, bon, ça s'adapte au trafic des réseaux de capteurs, c'est-à-dire qu'on ne suppose pas que vous allez avoir des données à émettre en permanence, mais, par exemple, si vous appuyez sur un interrupteur pour allumer une lumière, eh bien, on peut attendre quelques secondes ou quelques, quelques millisecondes avant d'envoyer l'ordre à l'ampoule. Donc, on n'a pas besoin d'un réseau réveillé en permanence, mais simplement par, euh, par période de temps. Donc ça, c'est une, euh, une première manière d'économiser l'énergie. Alors, ce n'est pas implémenté partout. Si vous utilisez, donc les, par exemple, euh, un, un protocole en, en IP qui s'appelle Sixlopan, on est tout le temps actif, on n'a pas ces périodes de sommeil, on n'a pas vraiment de, de, de contrôleur. Et par contre, vous avez un autre endroit qui consomme énormément d'énergie. et eh bien, c'est la partie CSMA. La partie euh, CSMA, donc, on écoute le canal. Et si vous regardez les, les consommations d'énergie des capteurs ou de n'importe quel équipement, ce qui coûte le plus cher, c'est l'écoute. Donc la réception coûte plus cher que la transmission. En, en termes de, de consommation électrique. Mmh. Après, vous avez écrire dans la flash, ou, ou ce genre de choses, mais la réception, c'est quelque chose de très coûteux. Et si vous regardez, donc je reviens sur le, le schéma qu'on avait tout à l'heure, si je prends ici, et eh bien, quand je veux émettre, je dois écouter la transmission pour voir quand est-ce qu'elle se termine. Ensuite, ici, pareil, je dois écouter. Donc pendant toute cette période-là, mon composant doit être actif et mon composant doit écouter le canal et peut-être déchiffrer les, les informations qui, euh, qui passent dessus. Donc ça, c'est euh, gênant. Et donc les algorithmes du csma qui sont définies pour les réseaux de capteurs vous permettent d'éviter d'avoir ces longues périodes d'écoute qui servent à rien pour euh, la transmission enfin, servent à rien pour la transmission de données mais qui servent simplement au mode de fonctionnement <coughs> du, du CSM. Donc on peut gagner aussi quelques milliampères en, en simplifiant donc ou en changeant l'algorithme du, du CSM. Monsieur. Oui. Est-ce que c'est une qui est consommée lorsque l'écoute est persistant ou non ou persistant Non, ce n'est pas une question de persistance, c'est oui. surtout dans la période où j'écoute le canal, au début. Donc cette période ici où je vais attendre la fin de la transmission. Donc là je suis en permanence en écoute. donc là je, je consomme de, de l'énergie. Donc après, le P persistant à persistant. Donc là, on est en... Euh, presque P, c'est pas une probabilité ici, vraiment, de, de transmettre. On tire à un slot, donc c'est pas P persistant, vraiment. Mais on n'émet pas tous en même temps. Donc là, c'est des attentes. Bah là, c'est pareil, on doit échantillonner quand est-ce qu'on... Donc si, j'ai lieu d'écouter en permanence, je peux écouter qu'à certains instants, et en écoutant à ces instants, je suis sûr... De pouvoir détecter la, la transmission, et eh bien à ce moment-là, c'est euh, plus intéressant au niveau de mon algorithme. Donc, c'est ce genre de choses. Alors, on peut avoir des algorithmes dans lesquels on va pouvoir émettre plusieurs fois la trame pendant un snod, parce que bon, la transmission, c'est un équipement. La réception, c'est plusieurs équipements. Donc, globalement, on gagne de l'énergie sur, euh, sur le réseau. <cười> Donc voilà, Alors après, je ne vais pas non plus rentrer dans, dans les détails de, de tous les mécanismes que l'on a dans le Wi-Fi pour, pour se connecter, surtout donc quand on est en mode access point. Ce sont des choses que vous, vous reverrez donc au niveau du Wi-Fi, mais ce sont des choses que, qui ont une certaine constance et qu'on va retrouver à peu près dans, dans toutes les technologies. Donc on va le voir d'une manière un peu générique. Mais vous pourrez l'appliquer quand vous aurez des cours sur, euh, sur GSM, sur la 3G ou autre. Eh bien, vous retrouverez à peu près les, les mêmes principes. Donc là, la grosse différence qu'on a par rapport entre le Wi-Fi et Ethernet, c'est que pour me connecter au réseau Ethernet, je dois être dans cette pièce, donc avoir ouvert la porte pour accéder au connecteur. Avec le Wi-Fi, évidemment le signal va déborder de la salle, se retrouver dehors, et donc n'importe qui peut, peut y accéder. Donc il va falloir introduire naturellement des, des mécanismes de sécurité ou de confinement pour éviter que tout le monde puisse se, se connecter au réseau. Ensuite, quand je me connecte à Ethernet, bah c'est relativement facile. Je regarde dans la pièce, je cherche généralement au bas du mur... Une prise RJ45 et je branche mon équipement dessus. Donc je localise l'équipement. Là, le Wi-Fi, bah, je ne sais pas trop où il est, où sont les connecteurs. Donc il va falloir m'aider à retrouver les, les choses. Donc ce que vous avez, c'est déjà chaque access point, quand vous le configurez, va émettre environ toutes les donc 100 millisecondes un message qui va donc indiquer euh, des informations concernant le réseau. Donc, 10 fois par seconde, vous recevez euh, ce message qui va vous dire le SSID, donc le nom du réseau, les capacités, donc quelles sont, euh, quelle est la technologie utilisée, donc est-ce que vous avez des, des préambules courts, euh, quels sont les... Euh, 10... <rire> voilà. donc euh, quel est le mode de chiffrement les débits qui vont être acceptés par euh, ce canal, ainsi de suite. Vous pouvez mesurer le signal aussi, parce que évidemment c'est un message de données. Vous, on émet un préambule au début, le préambule étant connu, eh bien, vous pouvez estimer euh, la qualité de réception si du préambule. Donc une station peut être là, à l'écoute de, de ce qui se passe sur chacun des canaux. Alors généralement, on n'en écoute qu'un à la fois, donc on doit passer d'un canal à un autre pour arriver à, à lister l'ensemble des, des access points disponibles. Et puis, vous allez donc sélectionner l'access point qui vous offre. Donc, vous cherchez un SSID et vous, cherchez, vous allez sélectionner le, le point d'accès qui vous offre la, la meilleure qualité de, de connexion. Évidemment, ça, c'est maintenant. Mais si vous êtes dans le couloir avec votre iPhone, évidemment, c'est vrai à un instant donné, et un peu plus tard, bah, il faudra peut-être changer de point d'accès, parce que la qualité va diminuer, puisque vous vous éloignez de, de ce point d'accès. Donc, ça c'est ce qu'on appelle euh, l'écoute active. Alors, vous avez une autre solution. Alors, pour des, méthodes, pour des raisons de sécurité, on peut cacher et ne pas donner le nom du SSID. Donc, dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez envoyer une requête. Sur un canal en disant donc, euh, je veux, je cherche c est, c est, cette SSID. Et les access points qui ont cette SSID vont vous répondre en disant ok et en vous redonnant les paramètres qu'on euh, qu a vus tout à l'heure. Alors ça veut dire que quand vous arrivez sur un réseau, vous avez le droit d'émettre certaines trames. Vous, vous connectez, enfin vous, vous allumez votre ordinateur, vous activez votre carte Wi-Fi, vous mettez sur un canal, et eh bien vous avez le droit par exemple d'émettre les trames, euh, donc CTS, RTS, donc les trames de contrôle, des trames qu'on verra tout à l'heure qui vous permettent justement de rentrer, de vous associer à un access point, et vous avez le droit d'émettre les trames où les champs from DS et tout DS sont égaux à zéro, c'est-à-dire, on ne parle pas avec un access point, on parle avec une station qui est en mode ad hoc à côté de moi. Donc ça, j'ai le droit de le faire quand je veux. Par contre, dès que je veux entamer un dialogue, échanger des données avec un point d'accès, eh bien, je dois m'authentifier et m'associer à ce, ce point d'accès. Alors, au début, il y avait, donc dans les premières versions... Du standard, vous avez donc euh, un type de, de chiffrement qui s'appelait le web. Alors son nom veut bien dire ce qu'il veut dire. Ça veut dire que c'est wireless, euh, wire euh, equivalent privacy. Donc sécurité ou euh, privacy, c'est euh, vie privée, euh, confidentialité équivalente au câble. Donc, ça veut dire que sur un câble, si quelqu'un aimait, tout le monde reçoit. Donc si j'envoie mon mot de passe en clair, tout le monde reçoit mon mot de passe en clair. Donc on va rester à ce niveau de vie privée, c'est-à-dire que si... Plusieurs personnes sont connectées à un réseau Wi-Fi en utilisant donc, euh, le chiffrement web. et bien, tout le monde, toutes les stations qui l'utilisent, verront le trafic sur le réseau. Donc ça, c'est relativement dangereux parce que ça veut dire que vos mots de passe vont euh, circuler en clair. Donc vous êtes, euh, par exemple, dans une euh, conférence ou une réunion quelque part et vous avez donc un accès web. Si vous connectez pour lire votre mail et que vous n'êtes pas sur un accès chiffré pour lire le mail, donc vous n'utilisez pas du, euh, de, du POP S euh, ou du Secure imap map et bien ça veut dire que votre mot de passe passera en clair sur le réseau. Et donc n'importe quel hacker qui est dans la salle avec vous pourra récupérer ce mot de passe. Donc ça veut dire qu'ici, on doit chiffrer les connexions au niveau 7. Sinon, donc au niveau applicatif, sinon, eh bien, c'est un énorme, une énorme faille de sécurité. Alors ça, c'est déjà par construction. En plus, Web a été mal conçu et est facilement craquable. Donc avec des outils, donc vous, euh, si vous faites des TP euh, Wi-Fi, eh bien vous vous amuserez à faire ce genre de choses. Mais que, euh, casser une clé Web, c'est quelque chose de relativement facile. Et maintenant, vous êtes des, des utilisateurs avertis, donc Adopi pourra vous taper dessus si vous utilisez une clé web, parce que c'est, euh, il n'y a aucune sécurité vraiment derrière. Donc, ce qui fait qu'au début, la première norme Wi-Fi évidemment incluait euh, que cette solution est donc autorisée à faire une demande d'authentification en utilisant la clé web. L'inconvénient de ce, ce genre de mécanisme, évidemment, c'est que ces messages-là sont relativement bien connus, et donc en les utilisant, ben, vous pouviez casser beaucoup plus facilement les clés web et donc rentrer sur le réseau. Donc chiffrer ces messages en fait revenait à une, une faille de, de sécurité. Donc ce que l'on fait maintenant, évidemment, sauf si on nous, on nous impose d'utiliser web, hein, c'est ce qu'on a vu euh, dans les possibilités ici, donc dans le beacon donc d'utiliser Web, sinon, sinon, eh bien, ce que vous allez faire, c'est juste envoyer des messages non chiffrés pour dire, ben voilà, je vais m'authentifier et on vous dira, OK, t'es authentifié. Donc là, ce message-là ne sert pas à grand-chose, mais va nous permettre de rentrer dans une troisième phase où on va s'associer à l'Access Point. Et s'associer à l'Access Point, ça veut dire que maintenant, on va... Trouver qui on est pour permettre à point de nous autoriser au réseau, d'accéder au reste du réseau et aussi évidemment de définir une clé de chiffrement entre nous et euh, point. Alors ça a plusieurs intérêts. Alors, c'est ce qu'on appelle le mode de fonctionnement WPA. Je ne vais pas rentrer dans, dans les détails de, de chiffrement, mais en gros, ça se base sur une norme 802.1x que vous retrouvez aussi au niveau des, euh, des réseaux filaires. Donc on va le voir sur le réseau filaire dans un premier temps. Donc je vous ai dit, Ethernet, il n'y a pas de problème de sécurité, il suffit que je rentre dans la salle et je peux me connecter au réseau. Donc j'ai une sécurité physique qui protège ma prise RJ45. Alors c'est vrai, mais devant la prise RJ45, on peut avoir différentes catégories d'utilisateurs qui vont passer. Il y a des profs, il y a des étudiants, il y a des administratifs, etc., qui pourraient se, se connecter à cette prise rj 45 Évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes droits, tout le monde n'accède peut-être pas au même type de réseau. Donc, ce que l'on fait au niveau d'un switch, quand on active le euh, protocole 1X, dans le, donc 802.1X dans le switch, c'est que, dans un premier temps, donc vous branchez votre ordinateur sur la prise RJ45, et bien vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas donc communiquer avec les autres ports, et, donc comme vous ne pouvez pas communiquer avec les autres ports, vous ne pouvez pas communiquer avec l'extérieur, puisque derrière un de ces ports, vous aurez un routeur. Donc vous êtes isolé, et la seule chose que vous pouvez faire, c'est dialoguer avec l'équipement qui est en face. Donc on, a... donc, on a cet équipement, donc votre prise RJ45 va juste vous permettre de vous connecter ici. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans un premier temps c'est envoyer un message en disant, j'arrive. Et ici, en fait, vous allez rentrer en dialogue avec une entité qui est dans le switch, un programme, qui va essayer de vous identifier. Donc, comment il va faire Il va vous envoyer un challenge. Un challenge, c'est une séquence aléatoire, binaire. Vous vous avez un secret. C'est votre mot de passe qui est connu que de vous et de l'administrateur réseau. Donc ce que vous allez faire, c'est prendre le challenge, en faire par de la cryptographie donc un message que j'appelle H, c'est-à-dire on va prendre le secret plus le challenge et on va avoir un résultat. Et les algos de crypto qu'on va utiliser font que si on ne connaît pas ces deux valeurs-là, il est très dur de recalculer la valeur du H. Donc, on a ce, ce genre de message. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est renvoyer au switch une information avec mon identité, le challenge qu'on m'avait envoyé, et le H que j'ai calculé donc le secret le mot de passe mais je n'ai pas envoyé en clair sur le réseau donc que va faire mon switch alors soit mon switch il me connaît mais ça c'est très rare parce que je ne vais pas aller à configurer sur chacun des switches la liste de tous les élèves de tous les profs de tous les administratifs de télécom bretagne oui alors, si je prends 802.1X, c'est du niveau 2. C'est-à-dire que je vais avoir ma trame ma tram MAC. Et au-dessus de ma trame MAC, je vais avoir un protocole particulier qui va permettre de transporter ces messages de challenge, de hello, de challenge, de challenge, j'aimerais Donc je, là, c'est un protocole de niveau 3, puisqu'on est sur du niveau 2, qui est pris par le switch. Donc ça, c'est un dialogue avec une entité protocolaire au niveau du switch. Par contre, vous avez une variante, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui s'appelle PANA. Et dans PANA, ce que vous faites, c'est vous d'abord... Quand vous vous connectez, vous obtenez une adresse IP temporaire du switch. Une fois que vous avez une adresse IP temporaire du switch, eh bien, vous allez pouvoir mettre vos messages d'authentification dans des paquets IP. Donc ça, c'est une autre technologie où là, on va avoir un niveau 3 qui va nous permettre de nous identifier. L'avantage d'un niveau 3, c'est qu'on est un peu plus universel qu'en se basant sur une Mac qui est forcément proche du, du modèle donc i3, mais ça revient en même, c'est à dire que l'on transporte l'information jusqu'au switch. Ensuite, bah, notre switch ici, notre entité, elle, elle vous connaît pas. Elle vous connaît pas parce que on va pas s'amuser à configurer tous les switches. Par contre, ce que l'on va faire, c'est configurer dans euh, dans le switch, l'adresse, par exemple, IP d'un serveur alors qu'on appelle AAA. Alors, c'est Authorization Accounting et... il m'en manque un. Authentication, hmm? Authentication Accounting and... Authentication. Je sais plus. Enfin, il faudra... vous regarderez. Donc, généralement, c une... le protocole qu'on utilise, c'est un protocole qui s'appelle Radius. et radius, donc on va reprendre les messages échangés ou le message challenge échangé et va l'envoyer à une base de données ici, donc gérée par l'administrateur du réseau. Qu'est-ce qui va se passer dans cette base de données Eh bien, on va regarder votre identité. Avec l'identité, on va pouvoir trouver le secret. Le secret étant quelque chose de commun à vous et aux réseau. Ensuite, à partir de ce secret, qu'est-ce que l'on va faire Eh bien, on va regarder le challenge qui avait été créé par le switch <coughs> et on va rajouter le secret. On va faire la même opération de crypto et on va avoir donc le hash, le résultat. Et on va comparer avec le H qui a été transmis par l'utilisateur. Donc s'il est égal, on sait, de, on sait une chose, c'est que l'on possède le même secret que cet utilisateur, donc cet utilisateur est authentifié. S'il est différent, bah, il y a un problème. Alors, vous voyez, l'avantage... C'est que le mot de passe n'est pas passé en clair, <coughs> ni ici, ni ici. Il reste okay stocké dans, localement dans la base de données de gestion des comptes, de, de gestionnaire réseau, et dans euh, l'ordinateur. Donc on n'a pas de problème de confidentialité. Et ensuite, si vous mettez un analyseur réseau sur le câble, en vous disant bah, « je vais récupérer l'échange » et je le rejouerai sur mon ordi 5 minutes après, comme ça je pourrai m'authentifier. Ben, ça va pas marcher parce que ici, évidemment, le switch va publier un nouveau challenge complètement différent du précédent. Et l'algorithme ici, la non-réversibilité de cet algorithme ici, nous empêche, avec le nouveau challenge, de pouvoir calculer un nouveau H qui sera correct. Donc on est protégé de, de ce côté-là. Et donc, à partir de là, Méthode simple, le serveur AAA vous répond OK et à ce moment-là, eh vous avez un message en disant ça a bien marché et vous êtes connecté au réseau. Donc, vous n'avez plus besoin, Donc, la seule porte de sortie pour l'instant c'était la fonction d'authentification et maintenant on vous connecte au réseau et vous pouvez parler à l'ensemble des, des équipements. Donc l'intérêt de ce genre de choses, c'est euh, un visiteur qui viendra à Télécom Bretagne, s'il branche son PC sur la prise RJ45, ne pourra pas avoir accès au réseau, il devra s'authentifier avant, et s'il n'a pas de compte, bah, il ne pourra pas, pas continuer. Donc ça, c'est une, une possibilité. Alors évidemment, avec le OK, on peut par exemple ajouter des paramètres, en particulier indiquer par exemple le VLAN, c'est-à-dire le réseau, virtuel, on en reparlera la, la semaine prochaine, euh, pardon, le 3, donc euh, le VLAN qui va donc vous dire quelles sont vos autorisations, avec qui vous avez le droit de parler sur le réseau physique. Donc ce qui fait que ici on arrive à, à contrôler l'entrée dans le réseau. Et bien ce qu'on va faire avec euh, le, le Wi-Fi, revient exactement au même, Sauf que là, évidemment, on n'a pas de fil. On n'a pas un câble. Donc comment on va faire ben, On a un média à diffusion. Et bien ce que l'on va faire, c'est qu'on va échanger des clés entre ces deux équipements. Et donc ces deux équipements ici vont partager une clé unique entre les deux. Ce qui fait que si vous avez un autre équipement qui se trouve connecté sur le réseau, lui partagera une autre clé, et s'il n'écoute, pourra pas écouter votre trafic. Et donc là, vous voyez qu'on était sur un média partagé, et eh bien, logiquement, on se retrouve de plus en plus sur quelque chose qui ressemble à un commutateur, puisque on a effectué des connexions point à point entre votre station et et le, le poids d'accès. Mais vous n'avez plus le droit de parler ou d'écouter vos voisins. Donc on retrouve à peu près les, les mêmes fonctionnalités. Donc au niveau de, de nos switches, qui implémenteraient donc cette norme WPA, si le triple A ici réussit, eh bien ça veut dire que vous pouvez ensuite envoyer une demande d'association. Vous êtes authentifié ici. Alors là, on ne rentre pas. Donc ici, ce sont des trains de données classiques. Donc là, on ne rentre pas dans le conflit. Là, je parle avec mon switch, mais en fait, c'est presque un mode ad hoc. Je parle avec un autre équipement qui est sur mon réseau local, qui est mon point d'accès. Donc ça, c'est autorisé par le fait, donc DS ou DS est égal à 0. Et ensuite, une fois que je suis rentré sur le réseau, et eh bien à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ben, Je peux émettre une trame, donc je veux émettre un équipement qui est en dehors de, de mon réseau, n'importe enfin, où, je ne sais pas où il est vraiment. Donc qu'est-ce que je fais J'envoie une trame en mettant tout ds égale 1, et j'envoie ça à l'access point. L'access point, sachant que je suis authentifié, et eh bien, trempontera l'information, soit vers un autre équipement sur le réseau ici, soit via l'Ethernet sur euh, le réseau local pour rejoindre euh, cet équipement. Donc ça, ce sont les méthodes d'autorisation, d'authentification donc qu'on utilise de plus en plus. Donc voilà.